Enfin, peut-être un bon centre ah oui le pénalty et eh oui il y avait faute de main et monsieur Yakuba qui siffle vraiment alors là ouais, au bon moment, bon moment vraiment à une minute de la fin de la première période et attention monsieur Yakuba n'a pas hésité même si regardez la, la manière de contester de il Makama il il dit que c'est le visage qui a dévié on attend le ralentissement. Et je crois que les consignes de la FIFA sont claires. Hein Dès que vous touchez l'arbitre, vous avez un carton. Alors, on revoit le centre de Bechirifa. Pas très évident, ça mère. Hein je dirais qu'il y avait beaucoup plus pénalty sur la première que sur cette fois-ci. mais. Ouais, je pense. Moi, j'ai pas vu pénalty, là. Non, non, non. C'est vraiment le bas du dos euh, du du le joueur du dos, qui, qui hein. a touché. C'est ça, bon, on voit pas la main, hein, mais, mais quand il le a mouvement, fait le, le, le mouvement de le, la le main, je goût. pense qu'il a vu le mouvement de la main. Allez, Yassine Ibisez, et eh oui, on allume les smartphones, on jouera deux minutes de temps additionnel. Yassine Ibisez pour redonner goût à ce match et puis surtout, eh bien, redonner espoir. Oh, qu'est-ce qu'ils nous font là, nos amis nigériens. Alors. Ils arrêtent. Là, là ils, ils veulent quitter. le... Non non. non, non, non, ils veulent il influencer, veut... ouais, ouais, déstabiliser beaucoup plus le tireur. Mais l'arbitre, euh, eh bien, n'a pas accordé de temps mort. Pourquoi tous les joueurs vont s'abreuver en même temps C'est la friture. Mais bon, non, non, il joue la montre. Il joue la montre. Il joue la montre. Mais n'est pas cette manière. Ils tentent d'influencer psychologiquement leur adversaire. Mais attention, le penalty sifflé. Monsieur l'arbitre devrait faire jouer Ce, ce pénalty Sans attendre ben, Il n'a pas à attendre euh, Et là on essaye Il a essayé de déstabiliser dé dé dé dé le tireur Mais Yassine Bezès est quand même un, un joueur qui a énormément d'expérience Un vieux de vieille. Il en a connu, de la Il en a connu Des, des vertes et des pas, pas murs. Murs, comme on dit. Et attention Yassine Bezès Qui s'élance le Stade très bien, debout pour ce pénalty. Vraiment, dans les temps morts, le temps additionnel, Sameur et Consort se retournent. Il donne le dos et on laisse à Yacine Bezès le soin de tirer ce pénalty. Le but Et c'est l'égalisation sur les deux matchs. Et Yacine Bezès redonne espoir au CSC, toute la ville de Constantine qui se réveille avec les feux d'artifice et. Comme à euh, oh, une seule voix, le Stadchen.